Ce soir, j'ai envie de vous lire un passage de Communiquer et guérir avec les anges de Dorine Virtu. Euh, le sous-titre, c'est Le monde spirituel nous écoute et nous répond. Ce chapitre, c'est Comment percevoir le message de vos anges. Tout le monde ne perçoit pas les voix angéliques sous forme de son audible. Beaucoup de gens reçoivent les messages divins par des moyens non-verbaux, comme des visions, des impressions ou une conscience. On appelle « claire audience », c'est-à-dire entendre clairement le fait d'entendre la voix de Dieu ou des anges. Cette voix peut sonner comme la vôtre ou bien être différente. Elle peut émaner de l'intérieur de votre corps, de votre esprit, ou sembler se trouver à l'extérieur de votre tête. Lorsqu'un jour, un ange m'a averti du vol de ma voiture, sa voix sonnait comme s'il avait parlé à travers un rouleau de carton, juste à la sortie de mon oreille droite. Pendant le channeling des messages de, du présent livre, j'entendais les mots aussi bien à l'intérieur de ma tête qu'à l'extérieur. Il se peut que vous entendiez faiblement une voix et que vous vous demandiez ce qu'elle a dit. Dans de tels cas, Prenez-les devant et demandez à vos anges de répéter leur message. Dites-leur un peu plus fort, s'il vous plaît. Les gens sont reconnaissants de votre réaction, car ils veulent délivrer une guidance claire et compréhensible. Tout d'abord, peut-être croirez-vous que la voix est le fruit de votre imagination ou que vous prenez vos désirs pour des réalités. Cela est particulièrement vrai lorsque vous commencez à interagir consciemment avec les anges. Vous pouvez penser, c'est un rêve, j'aimerais que ce soit vrai, que les anges vont m'aider, mais je fais probablement quelque chose d'incorrect dont, dont ils ne vont pas me remarquer. Nous guérissons ce type de pensée par la foi, la confiance et la pratique. Si votre foi dans les anges est incertaine, Demandez à Dieu de vous aider. Dites cette prière. Je t'en prie. Aide-moi à avoir davantage de la foi. Je veux lâcher prise sur toutes les peurs qui m'empêchent d'avoir totalement la foi. L'univers divin répond toujours à ceux qui demandent d'avoir davantage de la foi. La voix des anges est constamment affectueuse et encourageante, même pour nous avertir d'un danger imminent ou du fait que nous faisions fausse route. En tant que psychothérapeute, j'ai été formée à croire que le fait d'entendre des voix était un signe de démence. Pourtant, la voix de l'ego est l'unique source de démence. En effet, les messages transmis par la voix de l'ego sont toujours destructeurs, violents et impulsifs. Par exemple, l'ego peut tenter de vous convaincre que vous échouerez. De plus, il change continuellement d'idées et vous dira donc de faire telle chose le lundi, telle autre chose le mardi, et quelque chose de totalement différent le mercredi. Si vous écoutez la voix de l'ego, votre vie sera chaotique et pleine de craintes. Les voix angéliques, en revanche, ne répètent patiemment leur guidance, jour après jour, jusqu'à ce que nous finissions par la suivre. Peut-être entendez-vous vos anges vous dire depuis des années que vous deviendrez un grand guérisseur ou un grand auteur, par exemple. Ou bien, il se peut que vos anges vous demandent à maintes reprises de mieux prendre soin de votre corps. Vous savez que cette guidance vient des anges lorsqu'elle est pleine d'amour, concentrée, n'est blessante ni pour vous, ni pour votre famille, et est cohérente. La claire audience, toutefois, n'est que l'une des quatre façons dont nous recevons l'aide angélique. Vos anges peuvent vous parler par image et par représentation visuelle-mentale. Nous appelons cela la clairvoyance. Les messages des anges peuvent vous parvenir sous forme de simples, de simples, de simples instantanés, soit dans votre tête, soit à l'extérieur. Ou bien vous pouvez voir des scènes en miniature, comme tirées d'un film, il peut s'agir d'images en noir et blanc ou en couleur. Les messages visuels des anges peuvent être symboliques, comme le fait de voir un signal d'arrêt pour signifier que vous devriez prendre du repos, ralentir ou arrêter ce que vous êtes en, en train de faire. Intuitivement, il se peut que vous compreniez facilement le sens de ces images mentales. Par exemple, vous pourriez voir l'image d'un trophée et savoir instinctivement que le succès vous attend. Si vous avez du mal à comprendre la guidance visuelle de vos anges, assurez-vous de demander de l'aide. Demandez-leur de clarifier leurs messages et continuez à demander des éclaircissements jusqu'à ce que vous soyez totalement certain de leur signification. Parfois, la peur nous fait fermer au canaux de communication angélique. Vous pourriez avoir vous pourriez avoir de votre avenir une image effrayante et fermer votre canal de clairvoyance en baissant les paupières de votre troisième oeil. Il y a bien des années, j'étais une femme au foyer sans instruction et malheureuse parce que je voulais apporter ma contribution au monde, mais je ne me sentais pas qualifiée pour faire quelque chose de constructif. Dieu et les anges m'ont alors donné des images mentales de la vie que j'étais censée mener. Je me suis vue écrivant des livres sur la croissance personnelle et participant à des émissions débat. Les images me montraient titulaire d'un diplôme d'études supérieures et ces visions m'effrayaient grandement car je ne me sentais pas capable d'y parvenir. Je pensais manquer d'intelligence, de temps et d'argent pour créer la vie constructive dépeinte par ces images reçues par clairvoyance. J'ai découvert que je pouvais bloquer ces visions en mangeant beaucoup, le fait de remplir mon estomac interrompait mes connexions extrasensorielles avec Dieu et les anges. Cependant, les aliments, une fois digérés, je devenais irritable parce que je voyais le contraste entre la vie que j'avais et celle que j'étais censée vivre. Heureusement, je me suis lassée de me dérober à la guidance divine et je me suis rendue à Dieu. Lorsque je l'ai fait, il a commencé à ouvrir les portes devant moi, une étape à la fois. Les anges se sont arrangés pour que je réalise chaque aspect des visions que j'avais reçues par des façons que je n'aurais jamais pu pour prévoir ou anticiper. L'une de mes clientes a bloqué sa clairvoyance lorsque, dans sa jeunesse, elle a vu l'image de ses parents divorçant dans le futur. Une autre a fermé son troisième œil parce qu'elle a vu à l'avance qu'elle aurait une relation amoureuse avec un collègue marié. Mais comme elle voulait poursuivre ses rapports avec lui, elle s'est fermée à la vérité. Une autre essayait de ne pas tenir compte d'une voix angélique tenace en elle qui lui conseillait « Il est temps de chercher du travail ailleurs » parce qu'elle ne faisait pas confiance à Dieu pour combler ses besoins matériels pendant la transition entre ces deux emplois. Vous pourriez également bloquer votre clairvoyance par peur de ce que vous pourriez voir. Autant vous voulez voir vos anges en personne, autant vous pourriez être habité par une peur profondément installée, que le fait de voir un fantôme serait une chose effrayante. Vos anges respectent de telles peurs et vous ne verrez pas d'apparition angélique jusqu'à ce que vous ayez confiance qu'une telle vision vous apportera du réconfort et non de l'effroi. La troisième manière de recevoir la guidance angélique passe par nos émotions et nos sensations physiques. Nous appelons ça la clairsentience ou le fait de sentir clairement. Les clairsentients ont des sensations physiques, comme un serrement dans la mâchoire, des poings ou de l'estomac, ou des organes sexuels. Ils savent intuitivement la signification de ces réactions. Un clairsentient ressent dans une pièce les changements de pression atmosphérique et de température qui l'avertissent de situations négatives. À chacun de nos cinq sens correspond un sens spirituel. Les clairs sentients perçoivent la guidance angélique par un sens éthérique combinant l'odorat, le goût et le toucher. Vous pouvez savoir que votre défunte et bien-aimée grand-mère est près de vous lorsque vous sentez son parfum ou celui de sa fleur préférée. Un ange peut inonder votre chambre d'un arôme de fleurs d'oranger pour vous annoncer un mariage imminent. L'intuition, la conviction profonde du pressentiment sont une importante source de guidance pour les clairsentient. Une bonne part de notre intuition provient de la région de l'estomac. Ce dernier palpite, se détend et se serre en fonction de la guidance angélique. Instinctivement, le clairsentient interprète la signification de ses pressentiments. Et s'il est avisé, il suivra ses directives internes sans hésiter. Les clairs sentients reçoivent également les messages des anges par les émotions du cœur et de l'amour. Si à la pensée de faire quelque chose votre poitrine se gonfle de chaudes impressions de joie, c'est une directive de Dieu et des anges. Vous direz peut-être « Oh, c'est trop beau pour être vrai. Ce n'est qu'un rêve. » Mais la joie que votre pensée vous a apportée est une orientation vers la vie que vous êtes censé avoir. Nous appelons clair conscience soit le fait d'avoir une conscience claire, le quatrième moyen de communication angélique. Les gens sont souvent clair-conscients et il se peut qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils reçoivent naturellement de l'information détaillée et précise de Dieu et des anges. Vous pouvez interroger un clair-conscient sur presque n'importe quel sujet au monde. En quelques minutes, il vous fera une réponse précise, entièrement appuyée par des frais et des chiffres. Si vous demandez comment savais-tu cela, il répondait, il répondra Je ne sais pas. Il y a un instant, je ne savais rien. Les clercs conscients savent sans savoir comment ils savent. Ils peuvent par conséquent douter de la validité de ce qu'ils savent. C'est une erreur, parce que la sagesse divine pénétrant dans notre esprit, est un cadeau que nous pouvons utiliser pour améliorer notre vie et servir le monde. Nous avons tous accès aux quatre canaux de communication. Généralement, nous avons un canal principal de réception de la guidance angélique et un secondaire ou moindre. Avec la pratique, vous pouvez devenir habile à recevoir, à recevoir des messages par les quatre canaux. Aux premières étapes de leur conversation avec les anges, Toutefois, la plupart des gens se concentrent sur, le sur leur canot naturel de communication. Les personnes naturellement visuelles voudront porter attention à leur vision mentale. Si vous avez tendance à vous concentrer sur les sons, alors soyez à l'écoute des paroles, des voix et des messages auditifs, internes ou externes. Si vous êtes du genre à toucher et sentir, vos émotions et vos sensations physiques seront les instruments qui vous transmettront leur guidance divine. Enfin, si vous êtes enclin aux choses de l'intellect ou si vous êtes une personne qui cherche continuellement le sens caché de situations, vous voudrez alors surveiller dans, dans vos pensées ces moments célestes de conscience qui vous apportent la certitude nécessaire pour vous guider dans vos actions. C'est un passage que j'ai particulièrement apprécié parce que Dorine Virtue, euh, elle est psychothérapeute et elle pratique la thérapie par les anges. Donc, elle a quand même pu voir euh, de nombreuses situations euh, par rapport aux maladies mentales qui existent. Et elle dit bien dans son livre, dans le passage que je vous ai lu, que la seule chose qui peut nous mettre à mal, c'est notre ego, c'est le mental. Euh, le mental qui peut être euh, agressif parfois, qui peut être violent avec nous-mêmes, qui peut être euh, harcelant vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Euh, et donc, ça fait partie des maladies mentales. Enfin, en tout cas pour moi, ça fait partie des maladies mentales. Maintenant, dans ma situation, euh, mon mental me joue parfois des tours. Euh, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il est vraiment buté et borné euh, et euh, j'ai un esprit faible par rapport à mon ego. Euh, maintenant, la prière m'aide justement à garder une force spirituelle euh, et mes canaux restent toujours ouverts. Euh, depuis toute petite, depuis aussi longtemps que je grandis au travers des anges, euh, tous mes canaux se sont ouverts. Euh, dans une précédente vidéo, je disais que j'étais en train d'écrire un e-book euh, avec, c'est pas l'écriture intuitive, euh, c'est, euh, elle le dit dans le livre, hein. euh, l'écriture automatique. Voilà, c'est ça. Euh, pour écrire mes e-books, les anges utilisent parfois l'écriture automatique à travers moi il euh, n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que euh, je suis consciente d'être entourée des anges âge 24, 7 jours sur 7 par une simple prière que j'ai faite il y a des années, des années, des années tellement que je me sentais seule et euh, au fur et à mesure ici pour l'instant que je suis en train de comprendre qu'en fin de compte on n'est jamais seul euh, ma sécurité intérieure se renforce euh, et me laisse dire que euh, quoi qu'il puisse se passer dans ma vie, les anges seront toujours à ma portée, Dieu sera toujours à ma portée, euh, et du coup ma, ma sécurité intérieure se renforce. Euh, J'ai Michael à côté de moi, <rire> Michael qui, qui me dit de ne, de ne rien dire, euh, je ne sais pas de quoi ils parlent, <rire> bref, euh, ils sont à ma portée et je pense que tout le monde est capable de les entendre si on a vraiment envie de les entendre, euh, c'est simplement euh, leur demander de l'aide, demand les appeler tout simplement.